Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous parler un peu du nouvel âge, du new age ou de la nouvelle ère, euh, parce que euh, je sais que ça va être la religion du nouvel ordre mondial et donc c'est important que vous soyez un peu familiarisé euh, avec cette notion. Euh, donc, euh, le nouvel âge, l'une des grandes croyances euh, de, ce, de ce système de, de pensée, c'est que nous sommes actuellement à l'ère des poissons et que nous allons rentrer en ce début de troisième millénaire à l'ère du Verseau. Et euh, un des motives de ce courant, c'est de trouver l'illumination, c'est-à-dire faire naître la nature christique qui est en nous, faire jaillir l'étincelle divine qui est en nous. Alors, nous catholiques, nous avons d'autres notions. Hein. Nous allons effectivement basculer de, de, vers une nouvelle ère de l'humanité, mais qui s'appelle le millénium, hein, qui, qui dont on parle les derniers chapitres du livre de l'Apocalypse, autrement dit les derniers chapitres de la Bible, à une période de mille ans, effectivement, le millénium, mais ça n'a certainement rien à voir avec l'ère du Verseau de, de, des New Agers. Et euh, alors là où c'est dangereux trouver l'illumination en fait, c'est euh, partir de soi pour atteindre le, le divin, ce qui, est, euh, ce qui est faux, en fait, euh, d'un principe méthodologique, parce que, en fait, Dieu est à l'extérieur de nous, et Dieu doit venir en nous, donc c'est un, un mouvement descendant, alors que dans le New Age, trouver l'illumination c'est un mouvement euh, qui part de soi, euh, c'est un mouvement ascendant, en fait, et en fait, l'homme se prend pour Dieu... Euh, c'est euh, ce que disait Satan euh, au jardin d'Éden à, à Ève et à Adam. Vous serez comme des dieux. Et c'est comme ça qu'il les a séduits. Alors, euh, donc, parmi les traditions qui confluent... Dans le nouvel âge, on peut citer entre autres les pratiques occultes de l'Égypte ancienne, la Kabbale, le gnosticisme des premiers siècles du christianisme, le soufisme, le savoir druidique, le christianisme celtique, l'alchimie médiévale, l'hermétisme de la renaissance, le bouddhisme zen et le yoga, etc. Euh, donc en fait, je, je vais vous, quand même vous parler de, de mes sources hein, que je vous ai mises... Euh, à la fin du document que je vous mettrai en téléchargement. Mes sources, c'est le Conseil Pontifical de la Culture, euh, Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux, ils ont fait un document euh, au début euh, des années euh, 2000, euh, Jésus-Christ, le porteur d'eau vive, une réflexion chrétienne sur le nouvel âge, je vous ai mis le lien, et euh, mon autre source euh, est, est le... Le, le petit fascicule « Connaissance élémentaire du nouvel âge » par Arnaud Delassu. Alors que je vous recommande, euh, si vous connaissez pas cette collection de, de l'action familiale et scolaire « Connaissance élémentaire de, », bah de, de regarder cette collection, parce que vraiment, elle est, elle est vraiment excellente. Si vous voulez découvrir, euh, euh, je ne sais pas, le protestantisme, la franc-maçonnerie, euh, la laïcité, la démocratie, ils ont des... Ils ont vraiment des, des, des, des ouvrages de synthèse très bien faits, et notamment un sur le nouvel âge, donc voilà pour mes sources. Euh, donc, il y a trois caractéristiques... Euh, attendez, d'abord je vais vous lire justement l'introduction du fascicule euh, connaissance élémentaire du nouvel âge par Arnaud Delassue. Donc, nouvel âge ou new age donc depuis deux ou trois ans, donc en fait c'est depuis 2000, hein, depuis les années 2000, la grande presse a popularisé ces expressions désignant un mouvement qui prit forme aux États-Unis dans les années 1970, s'y développa avec une rapidité extrême et de là s'étendit au monde entier. Le Nouvel Âge se manifeste dans le grand public comme un mouvement optimiste, astrologique, mondialiste. Trois caractères qui contribuent à son succès et justifient l'intérêt que nous pouvons lui porter. La société dit pollution, stress, grisaille, le nouvel âge répond écologie, relaxation, couleur. Face au matérialisme et à l'austérité, le nouvel âge propose spiritualité, abondance. À la peur de soi et des autres, le nouvel âge oppose amour, confiance. L'unification du monde à laquelle ils travaillent les mondialistes a beaucoup progressé sur les plans financiers, économiques et politiques. Elle cherche inévitablement à se parachever sur le plan religieux. Le nouvel âge offre toutes les caractéristiques requises pour répondre à ce besoin de religion mondialiste. Il est humaniste, universel, se situe au-dessus de toutes les religions et transcende leurs divisions. Donc voilà, je vous ai lu euh, un extrait, des extraits de, de l'introduction du fascicule connaissance élémentaire du Nouvel Âge. Donc maintenant, on va voir les trois caractéristiques essentielles du, du Nouvel Âge. Donc il y a euh, no, notamment en premier lieu l'occultisme, les techniques psychotechniques et euh, le panthéisme. Alors l'occultisme, alors je vous ai cité, euh, je vous ai fait un catalogue hein, à l'après-vert. Euh, j'ai pas le temps de tout développer, euh, mais c'est pour vous donner une idée générale, pour vous méfier de toutes ces pratiques que je vais citer. Donc parmi l'occultisme, l'astrologie, les arts divinatoires, le tarot, le yiking, les voyages astro, la notion d'aura, la réincarnation, le channeling, l'angéologie, l'étude des rêves, l'intuition, la réincarnation, notamment le karma, les chakras, l'inconscient collectif, c'est un concept jungien. Le yoga, le zen, les exercices tantriques, le spiritisme... Parmi les techniques psychotechniques, donc tout ce qui touche au développement personnel, hein, aux états modifiés de conscience, à la visualisation active, à la pensée positive ou créatrice, au psychodrame, aux, aux énergies de groupe, au moi autocréateur, au culte du moi, au voyage intérieur, toutes ces notions, c'est New Age. Euh, et aussi les techniques de méditation transcendantale, de modification de la conscience. Le nouvel âge fait publicité d'un large éventail de pratiques telles que l'acupuncture, le biofeedback, la chiropraxie, la kinésiologie, l'homéopathie, l'iridologie, les massages et différentes sortes de techniques corporelles comme l'ergonomie, le failed and grace, la réflexion, la réflexologie, le roughling, le massage en polarité, le toucher thérapeutique, etc. La guérison par les cristaux, les métaux, la musique ou les couleurs. Les thérapies de la réincarnation et les groupes de réalisation de soi. Et enfin, la dernière grande caractéristique du, du Nouvel Âge, c'est le panthéisme, c'est-à-dire bon, tout ce qui touche par exemple au Feng Shui, au culte de la Terre-Mère, Gaïa, énergie, aux énergies cosmiques, etc. C'est intéressant de, de souligner que Bergoglio, euh, Bergoglio a, a, a fait une, une encyclique Lodato aussi euh, qui, qui, qui s'insère bien dans ce culte de la Terre-Mère. Et qui est une encyclique que j'ai lue d'ailleurs et qui est, qui est profondément euh, ou plutôt désespérément creuse. Enfin bref, voilà. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.